Alléluia, amen, amen, Alléluia, amen, Alléluia, amen, amen, Oh Alléluia, amen, Alléluia, amen, Alléluia, amen, alléluia, amen. Amen. amen, Jésus est présent. Jésus est vivant, amen. Alléluia, Amen, amen. Alléluia, amen, Jésus est puissant, amen. il veut te parler, amen. Alléluia, Amen. Alléluia, amen. trêchement. Levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 100. Cent... Psaume chapitre 119. Psaume chapitre 119, nous commençons à partir du verset 33. Psaume chapitre 119 verset 33 Nous lisons la parole du Seigneur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe avec et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements car je l'aime Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent Éloigne de moi l'opprobre que je redoute car tes jugements sont pleins de bonté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 Donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Pasteur, donne-moi. Donne moi Oui, donne-moi l'ancien évangile, il est si bon. Apôte, donne-moi. Oui, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien évangile. -moi moi. Nous voulons te dire merci de tout notre cœur, notre Père, parce que tu es là, nous sommes heureux, Père. Ben. Tu es réellement notre consolation, comme tu l'as dit aussi, mon très bien-aimé Père Saint-Dieu, que je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Tu es la vérité, notre Dieu. Et tu es toujours le même, mon bénéfice Seigneur. Tu nous a pas laissé au felin, mais tu as dit que je viendrai à vous. Louange et honneur à toi encore ce matin pour ta présence glorieuse, mon roi, au travers des chants et des cantiques, mon de Père Saint. Merci encore pour tous les témoignages qui ont été rendus en cet endroit pour ta gloire à toi, pour chaque cantique qui a été chanté, pour chaque inspiration, mon bénéfice Seigneur. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Nous te remercions notre précieux frère Christian que tu le bénisses vraiment, Père, que tu le soutiennent aussi la bonne santé aussi par ben nous rendons gloire à ton nom, pour ton amour et ta bonté, pour ce que tu fais parmi nous, Père oh Dieu, pour la grâce que nous avons de pouvoir réellement être éclairés conduit aussi par toi, Père. Merci pour chaque frère, merci aussi pour chaque soeur, merci pour chaque enfant, mon bien-aimé, Père oh Dieu, parce que réellement tu es le Dieu qui nous soutient, qui nous fortifie, qui pouvait aussi pour tous nos besoins, mon bien Père. Nous t'avons chanté, nous t'avons glorifié, mon bien-aimé, Père oh Dieu, nous te supplions éternel, notre Seigneur notre Sauveur avec nous encore à en cet instant parce que nous entrons dans ta parole et toi tu puisses vraiment nous aider parce que nous ne sommes que des hommes, tout homme faillible mon roi. Je le suis, mon bien-aimé personne, j'implore ta grâce, mon roi. Nous ne voulons que toi, nous voulons que d'entendre ta parole à toi, père. Oh, ce qui est qu de l'âme, mais viens, mon bébé, mais personne, Dieu est, et il prend le contrôle, mon bien mais pas du de nos sentiments, nos émotions, nos pensées, mon bien-aimé père, Dieu, nettoie, récure, enfin, que celle ta parole à toi soit donnée à ton peuple, Père, nous sommes venus pour toi, nous sommes venus pour te servir, nous sommes venus pour que tu nous bénisses, que tu nous soutiennes, que tu nous fortifies, que tu nous relèves encore davantage, parce que tu es réellement notre soutien et notre secours. Sois béni et glorifié Père, merci pour tout ce que tu fais pour nos pères, car nous t'avons ainsi prié, au nom de saint du de Christ, Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie, vous pouvez vous asseoir. Nous comptons sur sa grâce tous les jours. Et nous nous appuyons sur lui, sur ses promesses, parce que nous savons qu'il est véritable et il est aussi le Dieu de sa parole. Nous nous réjouissons de ce que nous pouvons encore nous retrouver en ces jours et de trouver réellement grâce à ses yeux pour que nous puissions avoir le souffle de vie comme et pouvait le crier aussi de tout son cœur alors que il devait donc s'en aller. Alors Dieu lui a encore quelques temps. Il s'était crié en disant, les vivants, les vivants, ce sont ceux-là qui étaient louent, au éternel, notre Seigneur. Nous remercions vraiment notre Dieu pour chaque jour qui passe pour chaque instant de notre vie, de ce que il nous soutient, il nous, il nous fortifie et que réellement que quand nous l'invoquons aussi, il en tant nos prières, il nous exauce et qu'il pourvoie aussi à, à tous nos besoins. Il vient aussi à notre secours parce qu'il a dit qu'il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Qu'il bénisse chacun de vous tous, tout ce qui est devenu de loin comme des près aussi. nous remercions Dieu pour tous nos frères et sœurs. Et nous, nous sommes heureux parce que nous savons que nous avons beaucoup de frères et sœurs dans différents pays qui c'est ci aussi, sont aussi en connexion, malgré les décalages horaires, il y en a de ceux qui s'élèvent tellement très tôt, et nous remercions Dieu pour cela, que le Seigneur les bénisse et qu'il aussi pourvoie pour eux aussi. Et ce matin, nous nous réjouissons de ce que nous réalisons aussi, que chaque jour qui passe nous rapproche toujours aussi de la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est à cela aussi que nous, nous donnons encore davantage en ces jours parce que nous, nous avons cette promesse que le Seigneur, notre Dieu, nous a faite. Et nous devons aussi réaliser que le Seigneur, notre Dieu, lorsqu'il exprime sa parole, il a toujours une pensée qu'il a eu à pouvoir avoir pour exprimer cela et, et il a toujours eu à pouvoir chasser aussi à ce que ce qu'il a déclaré, peu importe les circonstances ou même les événements, mais que cela puisse s'accomplir certainement et exactement comme lui il a donc déclaré. Alors nous, nous comprenons très bien que, comme l'apôtre Pierre pouvait le dire, que donc la parole de notre Seigneur, et Sauveur Jésus-Christ, ne nécessite aucune interprétation particulière. Okay. Okay. Okay. Okay. Donc nous avons simplement besoin que l'auteur de la parole puisse lui-même nous accorder la grâce de pouvoir réellement l'entendre et nous conduire effectivement, comme il en avait fait donc la promesse, dans toute la vérité pour que nous soyons toujours gardés dans la vérité. Il a dit, je suis donc le chemin et la vérité et donc et la vie aussi également. Nous le remercions parce que jamais il n'a pu abandonner ceux qui lui appartiennent. Nous le voyons aussi dans le sein des Écritures et nous voyons comment... La ligne a été tracée de telle sorte que il, il a veillé qu'effectivement que cela, que la main soit dessus pour qu'ils puissent avancer et atteindre effectivement l'objectif et accomplir les desseins pour lesquels le Seigneur, notre Dieu, les a donc appelés pour cela. C'est pourquoi que il envoie aussi sa parole pour qu'elle puisse davantage aussi éclairer, afin que le peuple puisse voir quelle manière effectivement... Il faudra donc avancer. Nous le remercions encore parce que nous savons, comme il a dit les saintes écritures, que notre Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons donc la joie ce matin de pouvoir avoir notre précieux frère, que notre frère ici, euh, Juliard, nous a donc aussi fait le plaisir de pouvoir inviter. Je voudrais voir le frère. Il doit se trouver là, je pense. Lèvez-vous, mon béni, mon frère. Peut-être que je pense que serait mieux que vous veniez ici comme ça, le frère vous voit. Venez devant, mon frère. C'est notre précieux frère, il est aussi votre frère. Amen. Alors, euh, il est venu aussi pour avoir la communion avec vous. Amen. Et euh, Mon précieux frère, vous vous appelez Je m'appelle le frère Joris. Le frère Joris. Amen. Donc, Je crois que le frère Joris, vous ne le connaissez pas, mais je crois que le frère Joris vous connaît. Vous voyez comment il a secoué la tête, nous euh, il, il se sent quand même un peu chez lui. <rire> que Dieu vous bénisse richement, mon béni, mes frères, à tout à l'heure. Nous sommes heureux de pouvoir réellement réaliser que notre Dieu, il a dit comme dans les scènes écritures, que c'est lui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. C'est bien l'Éternel notre Dieu qui veille sur chacun de nous parce que euh, nous sommes réellement précieux aux yeux du Seigneur. Même si aux yeux des hommes, nous ne nous valons absolument à rien, mais aux yeux du Seigneur, nous avons donc de la valeur. Et c'est pour cela que lui, il n'est pas resté sur son trône, mais il a quitté donc son trône. Parce que tu avais donc de la valeur à ses yeux. Et nous le remercions pour cela parce que, comme la Bible le dit aussi, que nous sommes maintenant pas que nous serons, mais maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et si le monde ne nous connaît pas, ça regarde le monde. Mais nous avons l'assurance que notre Seigneur, notre Dieu, nous connaît. Parce que, en nous, il nous a placé quelque chose qui certifie qu effectivement que nous sommes à lui, parce que cet esprit crie à nous, à bas, donc nous comprenons qu'effectivement que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que ce n'est pas par hasard, mais nous sommes bien sûr fils et filles de Dieu. Et nous remercions notre Dieu pour cette grâce de nous avoir accordé aussi, d'avoir cette assurance que nous le sommes. Et si nous le sommes, alors nous sommes héritiers et co-héritiers aussi. Donc c'est avec assurance que nous marchons et nous avançons effectivement sur ce chemin que le Seigneur, notre Dieu, nous a donc accordé la grâce de pouvoir également aussi être placé. Et là aussi, on nous dit qu'effectivement, que sur ce chemin-là, nul impur n'y passera. Seul donc le racheté de l'éternel, y marcheront. Alléluia. Amen. Nous remercions notre Dieu, c'est pour ça que je voudrais aussi que nous puissions prendre dans les saintes Écritures, dans le livre de Matthieu, au, au chapitre euh, 24. Matthieu euh, 24, et nous lirons à, à partir du, du verset, je pense que, peut-être verset, nous peut-être verset 8, peut-être que ça peut nous aider à aller un peu plus loin. Matthieu 24, chapitre 24, verset 8. Je pense que chacun de vous se souvient bien des questions que les disciples ont posées au maître, en ces temps-là, effectivement, et que notre maître a eu à pouvoir répondre, effectivement, à ces questions. Donc, c'est dans la réponse, effectivement, que nous arrivons au verset donc 8, où on nous dit, il a dit, tout cela ne sera que le commencement de douleur. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs, ainsi aussi donc, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'uniquité se sera donc accrue, L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera donc sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra donc la fin. Amen. Amen. Maître béni, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous nous tenons encore devant ton trône de grâce des suppliants. C'est toi qui nous as donc adressé ces paroles lorsque tes disciples ont posé la question, les questions qui ont été posées. Et tu as répondu aussi clairement et précisément aussi en montrant aussi la ligne des temps et les événements qui se dérouleront et comment les choses seront. Oh, que ton nom soit béni. Tu es vraiment Dieu dans ta façon de faire les choses et tu es aussi comme tu l'as dit aussi toi-même, l'alpha et, et l'oméga, tu contrôles les événements, les circonstances mon sauveur, mais je te remercie Père. Nous voici devant ton trône de grâce désirant vraiment encore être éclairé encore en ce temps parce que nous soupirons après toi mon Seigneur Jésus. Pardonne-moi aide-moi aussi, j'ai vraiment besoin de toi mon Seigneur encore en ce jour Père. éclaire et, éclair, et soutiens-nous tous parce que nous apprenons de toi et nous voulons avancer davantage avec toi. Sois béni et glorifié Père et Pardonne-moi encore, je te demande cette grâce au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous souvenons effectivement de ce que les disciples avaient toujours à l'endroit du Seigneur, donc le maître qu'ils connaissaient, et aussi de la foi et de la confiance qu'ils avaient toujours placée donc en lui, malgré effectivement tout ce qui pouvait se passer. Autour d'eux, malgré la fréquence, vous savez, euh, situation et les événements, avec euh, les pharisiens et les sadducéens qui tout le temps étaient là à pouvoir aussi acculer parce que les disciples voyaient et aussi étaient aussi des témoins de toutes ces choses. Mais malgré tout cela, effectivement, ils, ils étaient toujours accrochés à, à leur maître, parce que qu'ils avaient aussi réalisé quelque chose de particulier, qui était donc de celui, qui était donc celui qui les avait appelés, par rapport à ceux avec qui, lesquels ils avaient toujours eu l'habitude de, de pouvoir être, effectivement, parce que avant que le maître de Seigneur entre en scène, effectivement, il y avait toujours eu des pharisiens, des et des lévites, effectivement. Donc, ils étaient toujours confrontés à, à ces personnes, et habituellement aussi, à pouvoir aussi, suivre aussi effectivement aussi, les trains-trains aussi, de leur façon de pouvoir faire les choses. Et aussi, quand il est entré effectivement en scène, quelque chose de particulier s'est passé avec lui, ce que lorsque... Il avançait, qu'il voyait quelqu'un, effectivement, comme Pierre, il appelait, il dit, viens, suis-moi, viens, suis-moi. C'était automatiquement quelque chose qui s'est passé à l'intérêt de la personne, lorsque il pouvait entendre aussi, comme Lévi aussi, qu'il a dit aussi, viens donc et suis-moi. Chaque fois qu'il disait viens, suis-moi, la personne sentait cette attraction, cette puissance effectivement, qui, qui les détachait effectivement des, des choses auxquelles effectivement il, il pouvait arriver à pouvoir s'accrocher. Et nous nous souvenons avec euh, cet homme ici du nom de Zaché qui lui faisait servir comme le voulait effectivement mais ces jours mais c'est jour, merveilleux frère il dit ce, ce tableau a toujours été un tableau extraordinaire ces, ces grands hommes, effectivement, et divins qui passaient à différents endroits, prêchaient et aussi priaient pour la. Et ces jours-là, la foule le suivait, et, et je crois que tout le monde voulait quand même, sous ceux qui, peut-être pas tout le monde à la foule, effectivement, peut-être que ceux-là qui étaient touchés par de voir ce que le Seigneur faisait comme des hommes, j'ai mis l'exemple comme des hommes, effectivement, comme comme et tout ça, qui, qui criait avec insistance, malgré que la foule voulait faire tel, effectivement. Il y a eu des hommes qui, qui avaient réellement réalisé que celui-ci est celui-ci. Est-ce que vous avez compris? Bien sûr. Et d'autres qui avançaient, effectivement, qui étaient un peu dans, dans le doute, effectivement. Et, et quand on voit par exemple cette femme aux perte de sang, qui, après des années, là été partout, effectivement, pas de guérison. Et, et ces jours-là, effectivement, et, et, il passait, et puis la femme était là dans la foule et voilà qu'il avançait la femme était là et elle a dit mais aujourd'hui c'est mon jour Amen. le jour que le Seigneur m'a aussi donné Amen. peu importe ce que les autres pouvaient penser ou croire autour d'elle il a dit c'est mon jour Amen. et quand il a diminué voici donc l'homme sans hésitation mon frère et ma soeur Elle a dit en elle même si je puis simplement toucher le bord de son vêtement Peu importe ce que le voisin veut penser Moi si j'ai tout simplement Le bord de son vêtement Je serai guéri Alléluia Elle avait su qui était cet homme là Gloire au Seigneur Oui monsieur, oui madame Alors qu'elle a touché le bord la paix des sangs s'est arrêtée immédiatement, mon frère. Et alors, on a vu que le maître s'est arrêté. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il s'est arrêté. Il dit, quelque chose s'est passé. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé, maître Il dit, quelqu'un m'a touché. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu peux aussi te toucher aujourd'hui. Jésus toujours présent. Gloire au Seigneur. Il n'a jamais changé mon frère. La Bible dit qu'il est le même. Hier, yeah, aujourd'hui et éternellement, monsieur. Les disciples ne disent jamais, mais Seigneur, mais Seigneur, maître, maître, tout le monde touche. Il dit non. Il dit, cette touche-là n'est pas la touche de tout le monde. Non, monsieur. C'est une touche particulière Ta touche à toi doit être particulière, mon frère Gloire au Seigneur Oui, monsieur, oui, madame, ce matin, tu peux le toucher Alléluia Aujourd'hui, c'est aussi ton jour, mon frère Il n'a pas changé. Non. Il n'a pas changé. Il, il marchait, effectivement. Et tout le monde le bousculait, effectivement. Frère, c'est Jésus que nous connaissons. Ce n'est pas le même désigné de domination. Toi, tu sais qui il est. C'est pour ça que tu as foi en lui. Alléluia. Mais maintenant, mets ta foi en action. Puisque nous savons qu'il est. Il n'est pas là de la pour la Trinité. Non. Alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant. Donc nous avons la connaissance de la vérité, monsieur. La femme peut se dire, mais c'est bien lui. Pas un autre, mais c'est lui. Bâtiment. Bâtiment. Frères et sœurs, soyez comme le bâtiments. Il était aveugle, il était mendiant, il ne voyait pas. Ceux-là qui voyaient, ne voyaient pas. Oh mon frère, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Mes bâtiments qui ne voyaient pas, ils voyaient. Gloire au Seigneur, alléluia. Aujourd'hui... Que tes yeux voient ce que les autres ne voient pas. Gloire à Dieu. Oui monsieur. Oui madame. C'est aussi ton jour, mon frère. Le jour que le Seigneur a fait pour toi. Que quand il sortira ici, ce sera terminé, monsieur. La femme au Père descend et n'est pas rentrer avec la paix des Bâtimé n'est pas rentré avec elle. Gloire au Seigneur. Bâtimé est en voyant. Nous avons confiance. Nous avons foi en lui. Peu importe ce qu'on disait de Bâtimé. Lorsqu'il a entendu, il me dit, mais qui est-ce Il ne savait pas tellement très bien les gens. Alors on lui dit, mais qui est-ce et pour il dit, mais c'est le Jésus qui a dit, alléluia. Il dit, fils de David. Amen. Amen. Ah, oui. Il dit, fils de David. Il a crié. Il dit, je le connais. Amen. Amen. Quand tu appelleras, il te dira, me voici. C'est sûr. Et certains, mon frère De réaliser qu'effectivement que Le projet que le Seigneur A formé pour toi, mon frère Et pour toi, ma soeur Ne seront jamais Des projets de malheur C'est pour ça Dans ce monde, effectivement, où nous sommes Qu'il n'y ait aucune chose Je sais pas dans quel domaine ça peut être, qu'il n'y ait aucune chose qui puisse t'amener à pouvoir t'abattre à tel point que... Mon frère et ma soeur, quelque chose de très important que nous devons comprendre, c'est comme nous parlions tout à l'heure de Bartimée. Il faut d'abord que tu saches d'abord qui tu es toi d'abord. Mon frère et ma soeur, tu ne peux pas être comme les autres. Non pas parce que toi, tu ne veux pas être comme les autres, mais c'est parce que tu as été fait différemment. Non, non, mon frère, ma soeur, tu as été fait différemment. Vous connaissez toujours cet exemple de l'aigle que Dieu vous dit toujours et ça vient pas de moi, ça vient des frères Branham, vous connaissez le, le petit églon. Le fermier a ramassé l'œuf. Il est venu le mettre dans son poulailler, avec les autres œufs de poules ainsi de suite. Et les œufs ont éclos, et puis, là, ah. Ces œufs qui ont éclos, on a vu un petit oiseau bizarre. Mais comme je l'ai toujours dit, effectivement, qu'ils n'ont pas les miroirs pour se regarder. Lui, il est sorti de l'œuf, il a vu aussi que les poussins sont sortis. Il compris, il dit, mais je suis aussi un poussin. Amen. Mes frères et sœurs, mais depuis toujours, il n'avait jamais été un poussin. Amen. Amen. Amen. Mais il pensait qu'il était un poussin. Amen. Non, vous savez, frères et sœurs, lui, il venait d'une lignée royale. Amen. Alléluia. Mais ceux qui ne sont pas par terre, ils sont dans les airs. Est-ce que vous comprenez Parce que les poules, c'est sous terre, Mais les aigles c'est dans les airs. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça qu'on pense ici, frère. Tu n'es pas devenu l'épouse. Mais tu as toujours été l'épouse. Gloire à Dieu. Les poussins ont toujours été les poussins sur la terre. Mais l'aigle était dans les hauteurs toujours. Mais à un moment, on l'a ramené sur la terre. Qui pensait que je suis avec de cela. C'est pour ça, mon frère et ma soeur, la Bible dit ceci que, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, pas à tout le monde, non. C'est là la grande différence, mon frère et ma soeur. C'est pour que tu comprennes pourquoi t'abattre, pourquoi t'attrister, pourquoi gémir, pourquoi pleurer, Crois simplement frère. Pourquoi mon frère, parce que toi tu as été appelé à croire. La foi, la foi ne vient pas de toi, c'est un don. Donc si cela a été donné à toi, c'est pour que tu crois. C'est pour ça que le Seigneur dit à vous Il vous a été donné Mais pas à eux Maintenant il est important Que toi tu saches Dans quel catégorie que tu trouves des ceux auxquels on a donné Ou des de ceux auxquels on a privé Donc si Dieu m'a donné cela <rire> C'est beau que nous puissions Arriver à pouvoir croire, mais pourquoi n'importe quoi. Parce que si quelque chose vient de Dieu, c'est pour qu'on croit à Dieu. Amen. Amen. Mon frère et ma sœur, tout ce qui vient de Dieu doit retourner à... Oui, oui, oui. Il a dit, je suis sorti de... Je retourne où? Voilà. <rire> il n'est pas étranger C'est pour ça que Je voulais toujours à pouvoir vous le dire ici J'ai dit mon frère et ma soeur Quant au salut, sois en paix Parce que Parce que frère, c'est si C'est une chose de vrai En enfer, il n'y a pas ta place Amen. Non, non, non, non, non, non, non Sur la liste C'est ce qu'il faut en enfer, ton n'y est pas Non, oh, frère Amen. Ce n'est pas possible. Même si on t'efforce, l'alphabet va dire, mais il n'est pas d'ici. Oui. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de place pour toi. Ceux qui sont des en fait, ils ont leur place là-bas. Dans les places sont occupées. Et toi, tu vas occuper quoi Parce qu'il ce n'est pas ta place. Où se trouve ta place Ton nom a toi inscrit où c'est Dans les livres de vie de l'agneau. Mon frère et ma soeur, nous, nous devons réaliser la grâce que Dieu lui-même nous a accordée. Nous devons être des sous terre ici où nous marchons en chantant tous les jours. Peu importe que sur mon compte en banque il y ait zéro. Alléluia. ce ne sont pas des chiffres dans mon compte, qui m'era heureux Non, frère. Non, non, non, non. Je suis heureux. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Non seulement il m'a sauvé, mais il a été préparé, non Pour qui Pour moi. Oh oui, mon frère. Je dois réaliser une chose, que moi je suis un étranger. Si je suis un étranger, ce que ces choses ne m'appartiennent pas. Un jour j'irai je rentre, où c'est? Chez moi. Donc, je dois me préparer pour chez moi. Je dois avoir un chez moi. Mon frère et ma soeur, arrêtez -nous de nous combattre pour les bêtises. C'est sûr et certain. On doit comprendre pourquoi je me bats bat avec ma soeur. C'est pour les choses de la terre. Ça ne sert à rien. Moi, j'ai un but, c'est d'aller chez moi. Amen. Amen. Nous, nous, devons comprendre que nous avons un adversaire, il est malin. Son travail s'est injecté, injecté à toi ses pensées pour que tu en fasses tienne. la haine ne vient pas de nous. Ah non, non, non, non. Jamais la haine n'est venue du peuple de Dieu. Non, parce que quand Dieu, tout ce que Dieu a créé était toujours... Amen. Exactement. Adam il était bon. Amen. Quand Eve aussi est venu à licence il était toujours aussi bonne. Amen. Ah ben oui, oui, oui, oui tout, tout était bon. Il n'avait pas de problème. Mais l'injection est venue du serpent. Amen, amen. Il est venu pour injecter. Aussi oh, longtemps qu'il n'y pas rien injecté, l'homme et la femme étaient heureux. Amen. Non mon frère et ma soeur, autant simplement la semence du serpent, amen, amen. nous nous entendrons très bien. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. parce que dans ton cœur, dans ta pensée, il n'y a rien de mal. Amen. Mais on est venu injecter le mal. Est-ce que vous comprenez C'est nécessaire que nous comprenions. Je faire que nous comprenions effectivement quel est l'objectif de notre Seigneur à notre endroit pour que nous apprenions à pouvoir comprendre pourquoi le Seigneur, quand on lui a posé la question, quel est le premier et le plus grand de tous les commandements Alléluia. Vous savez, quand on parle des commandements, c'est n'est nul l'autre que la parole de Dieu. Psaume 119. Alléluia Amen, Amen vous vous souvenez, non On oui. dit... Nous pouvons lire chacun quelques versets oui. Psaume 119, regardez bien. Yeah. Voilà, je vois Voilà, c'est ça. Il nous dit ça. Voilà. Ah. Verset 1. Il dit... Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Qui marchent selon quoi Et heureux ceux qui gardent donc ses préceptes et qui les cherchent de tout leur cœur et qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Donc il dit Mais et qui marchent selon la loi de l'éternel. C'est pour ça que plus bas il dit Mais je sais, je sais ta parole dans mon cœur. est-ce que vous comprenez ah, donc quand euh, c'est Moïse qui là, là, qu sont arrivés au Morèbre dans l'Exode chapitre 20 et que Dieu lui parle à maintenant, maintenant voici donc la loi qu'il donnera au peuple effectivement et quand nous comprenons que le Seigneur notre Dieu à pouvoir dire quelque chose d'aussi particulier Exode chapitre 20, je pense que c'est cela. En parlant de cela, Exode au chapitre 20, il dit quelque chose de merveilleux. Il doit toujours attirer notre attention. Il doit dire que cela. Voilà. Et il dit, verset 1. Alors, Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il dit, tu n'auras pas d'autre dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te posterneras point devant elle. Et, et tu ne et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu. » Voyez-vous comment il s'exprime effectivement Il dit « Moi l'Éternel, ton Dieu. » Vous vous souvenez de ce que le Seigneur, notre Dieu, avait dit à Abraham Dans le livre d'Exode, chapitre 17, je pense quelque chose comme cela. Je pense que Genèse, je pense que c'est Genèse, je pense que c'est cela, hein? Genèse, oui, Genèse chapitre 17, vous peut-être peut-être le lire, regardez bien. Genèse chapitre 17. Et il dit ceci, voilà, verset 1, il dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'éternel donc apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Il dit donc, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'extrême, donc à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en lisant Voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. N'est-ce pas je te rendrai fécond à donc à l'extrême. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'aime Dieu, oui. Donc quand il parlait ainsi, eh ben, il nous voyait aussi en tant que les gens des nations. Amen, amen, amen, amen. Oh, donc vous savez, la parole de Dieu a une portée extraordinaire. Donc il a une vision de Dieu, effectivement, quand Dieu la prononce. Nous devons avoir du respect. Verset 7, il mais j'établirai donc mon alliance entre moi et toi. Ce n'est pas Abraham qui a couru vers Dieu, établi une alliance avec moi. -moi. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. C'est Dieu lui-même qui observa la marche d'Abraham. Comment quand tu lui as parlé, effectivement, comment Abraham avait confiance, effectivement. Oui, c'est pas pour rien qu'il a fait. Il a fait. Euh, Parle à son peuple, dis dis dit, mais je suis un Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il a observé Abraham. Il est vivé dans des contrées où il y avait des divinités aussi. Bien sûr que oui. Il oui. <rire> savait que dans le cœur de l'homme, effectivement, c'est toujours un peu, un peu ici, un peu là, comme Elie pouvait le dire, mais jusqu'à quand que vous vous de deux côté. Si l'Éternel est Dieu, allez à lui. Si c'est bal, allez à bal. Toujours comme ça, dans le cœur de l'homme. Et il marche souvent sans vraiment avoir une assurance, effectivement, parce que c'est ça le grand problème, en fait. Parce que si nous n'avons pas vraiment l'assurance, eh ben, nous ne pouvons pas arriver à pouvoir aller plus loin. Et puis nous ne sommes pas vraiment des croyants. Parce que la Bible nous fait comprendre que la foi est une ferme assurance. Parce qu'il faut être sûr et certain de celui en qui tu as cru. Mais si tu es en train de pouvoir un peu hésiter là, un peu hésiter ici, donc en qui tu crois Donc la foi n'y est pas. Parce que si la foi t'a été donnée, il était une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. N'est-ce pas vrai Parce que ça, à la fois, il était impossible d'être agréable à Dieu. C'est ça, cest alors, nous devons nous comprendre ça. Et Dieu a observé Abraham, il a observé sa marche, effectivement, comment est-ce que les choses sont, effectivement, avec lui. Quand il lui disait quelque chose, il regardait comment Abraham réagissait. Vous savez, Dieu est un Dieu qui aime éprouver les hommes. Vous savez, il faut connaître Dieu. Dans sa relation avec le croyant. Souvent, quand il marche avec les croyants, il ne va pas te demander de faire des choses qui sont possibles. Alléluia Sin, sinon, c'est tout le monde le commun, tout le monde. Que hein. Dieu te bénisse. Donc, il va te demander des choses que, humainement parlant, tu dis, mais ce n'est pas possible, ça. C'est quand même pas possible. Parce que ta conscience dit, mais ce n'est pas possible. alors, ah, ça, ce n'est pas, pas, pas, pas, pas possible. Donc, ta foi, fa... C'est pour ça qu'il a dit Àbraham, qu à Abraham, qu'Abraham dit, mais je m'en vais sans enfant. Oui. il savait que, mais c'est lui, parce que dans la vie d'Abraham, il avait le regards. C'est lui qui a voulu qu'Abraham se marie avec Sarah. Okay, okay, okay. Bien sûr, il n'y avait pas l'ombre, il n'y avait pas l'ombre de hasard, messieurs. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Oh, frère, Alléluia. Dieu, la Bible dans Psalm 139. Quand je était qui ne m'a pas, que Dieu me voyait. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit à Jérémie Avant que te instant de ta mère, je t'avais connu, je t'avais consacré. Donc la rencontre d'Abraham avec Dieu, ce n'était pas un hasard. Non. Dieu l'avait observé depuis. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est sûr et certain. Oh oui. Il a placé Abraham dans des conditions telles que humainement parlant. Impossible. Parce que Dieu aime voir la foi. La foi ne se contente pas de ce qui est possible. Non. La foi. Gloire à Dieu. C'est pour croire à l'impossible. Amen. Oui. Amen. C'est pour ça que tu as, et moi nous avons reçu la la, la la foi. Pourquoi qu'un jour nous partirons Pas que c'est une supposition, non Nous quitterons la terre. Nous les vivants, nous serons changés. Nous croyons à ces changements. Même si les hommes disent, mais monsieur, mais vous êtes malade, vous voyez la présenter, tu sautes, tu reviens sur la terre, et tu dis, ces jours-là. Ce jour-là, la pesanteur peut essayer de m'attraper. Non, léger, je m'en vais. Alléluia. Il dit, mais monsieur, vous êtes fou. Il dit, non, non, je ne suis pas fou. Parce que mon maître à moi, il est monté. Voilà que c'est possible. Parce que Dieu l'a déjà démontré. Parce que moi et mon maître, nous sommes liés. Il a dit, je vais préparer une place, je reviendrai. De la même manière que je suis parti, je reviendrai. Et vous et moi, on s'en dans l'air. Et nous partons chez nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Mon frère et ma soeur, je ne crois pas à mes pensées. Je ne crois pas à mes émotions. Je crois à sa parole. C'est ce pas possible, il n'y a pas de problème, mais je vais regarder ce que lui il a dit. Alléluia! Les instruments des médecins de, de l'hôpital lui disent, Mais monsieur, ça ne va pas, et on ne sait absolument rien faire. Alors moi j'ai dit, Bon, vous avez vu ça aussi, mais dans notre livre de la médecine. On a étudié ici, c'était qui quand on voit tel ceci, tel effet, ça donne ça. Et dit Alléluia. Maintenant, laisse-moi aussi prendre mon livre. Alléluia. Vous avez les vôtres. Moi je prends le mien. Alléluia. Monsieur Abraham. Monsieur Abraham, vous êtes vraiment tellement vieux, votre femme est tellement aussi ménopausée, ce n'est pas possible. Nos livres disent que ménopause, vieillesse, l'homme n'a plus la force. Alléluia! Abraham dit, Abraham dit, attendez, attendez, je vais consulter. Alléluia! Vous avez votre livre, nous avons les nôtres. Dans votre, on dit qu'effectivement, que, oh oui, oui, dans notre, on dit que l'homme est descendu du singe. Ah, ah, ah, ah oui, il y a même du poisson. Vous, vous voyez, mon frère et ma soeur, c'est une grâce. Vous ne réalisez pas la grandeur, la grâce que Dieu nous a donc donnée. Et Dieu aime observer la personne qui a appelée. Et qu'il observe, effectivement, ça marche. Parce qu'il n'oublie pas. Ne <rire> croyez pas que quand Dieu vous appelle, et bien tout est tapissé des roses. Et on va marcher sous des nuages. On va pas toujours... Tout va aller très bien. Non. C'est quand Dieu t'est choisi qu'il a commencé à pleurer. Ah, ah oui. Ah oui. Oh, oh, oh, oh. Pour quelle raison parce que tout l'enfer, tous les démons, vont se tourner contre toi. Même ton père, même ta mère, même ton mari, même... c'est vrai. Hein? Toute ta famille, tous ceux qui ne sont pas des dieux, seront contre toi. Parce que tous ces hommes-là sont des faits de Satan, dans son cas quoi Non, non, mais c'est sérieux, frère. Oui, il va utiliser tous ces hommes-là contre toi. Quand tu passes comme ça, ton enfant que tu aimes tant que tu aimes bien, là, c'est celui-là qui te fait un petit boum. Ah, mais oui, parce qu'il n'est pas croyant. Mais Satan va l'utiliser. Il le prend pour une flèche pour toi. Ah oui, que tu avances, au travail, tu ne fais rien à quelqu'un. Il est toujours là à faire des visages nerveux quand tu passes. Mais qu'est-ce qui se passe, effectivement Explique-moi quest ce qu'il y a compris. Il ne sait pas bien t'expliquer, en fait. Mais, il dit ça. mais en fait, ce n'est pas la personne. C'est toujours quelqu'un qui est derrière la personne. Non, mais là, qu'est-ce qui va se passer C'est pour ça, il faut d'abord que toi, tu sois d'abord sûr et certain du lieu dans lequel notre Dieu t'a placé. Vous voyez, frère, je voyez, mon frère, je veux toujours votre attention. Parfois, les, les croyants ne font pas tellement très attention. Pas trop attention. Vous remarquerez très bien que quand on est à la première étape, les gens disent « Oh, c'est terminé, gloire à Dieu, tout va très bien. » Non, vous n'avez pas bien compris. C'est pour ça que la prédication de la parole de Dieu, le respect de la parole, le coût de la parole, et la séduité, nous allons y arriver si Dieu le permet, est très important. Ne devenez jamais... Les grosses, la, la grosse erreur que tout le monde commet, vous devenez... Pasteur de vous-même, prophète de vous-même, apôtre de vous-même, prédicateur de vous-même. Donc, s'il n'y a pas un prédicateur comme vous, vous ne l'écouterez pas. Il faut que ce soit vous le prédicateur. C'est-à-dire que Quand la personne prêche, il doit prêcher comme vous le voulez. Comme vous voulez, vous voulez que la chose soit présentée. Si cela n'est pas prêché comme vous le voulez, comme vous le présentez, comme vous le sentez, ben non. Alors là, c'est le plus grand danger, en fait. Vous avez un prédicateur que vous avez, et vous pensez que c'est vous. Mais c'est bien Satan lui-même. Oh, je suis sûr et certain. Parce que quand vous dites simplement que c'est seulement, seulement moi, vous savez ce qu'il a déjà fait, c'est que l'orgueil s'est glissé. L'orgueil, c'est son chemin. C'est vrai que c'est sa force. Vous avez un, un peu d'orgueil, il rentre. Parce que vous l'avez invité. Il va s'asseoir. Vous savez, le, le plus grand danger que l'homme, c'est en fait, c'est que c'est son amour propre. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que vous regardez ici. L'amour de soi. Vous avez même entendu dans 2 hein, Timothée chapitre 3, non L'esprit dit qui que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront à ah, ah, ah, de l'argent, avec toujours de aimant le plaisir plus que Dieu même. C'est-à-dire que c'est toujours verrez, Chacun cet amour de soi, c'est les pièges en fait que ça parce que Satan il est malin. Il va venir mais tu sais toi, c'est quand toi, quand c'est toi, parce que toi, et chacun de vous est comme ça. Quand c'est toi, tu vois t'as des pieds. Ah, il dit oh je l'ai eu. Parce que là, j'ai plus le contrôle du son. Bien sûr. C'est pour ça, être un enfant de Dieu, c'est pas que... Brouille comme ça, non. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches d'abord que c'est un combat. Où tu dois tomber. Parce que Dieu ne vient pas s'imposer chez toi. Satan, oui. Bien sûr. Notre Seigneur n'est pas un dictateur. Non. Lui, il vient. Il te dit, voici. Il y a ça. Il y a ceci. Fais ton choix. Mais Satan vient directement, ça c'est bon. Avec tous les éclats. Mais c'est vrai. Vous, vous, c'est pour ça que parfois vous ordonnez la décision, que vous pensez que c'est des dieux, mais c'est pas des dieux. Parce que ça vient directement comme ça, ça vous. Et boum, on prend cela, effectivement. Mais non, parce que quand Dieu, c'est tout à fait paisible, mais parfois, quand tu observes, tu dis, oh mon Dieu, est-ce que. Priez, est... En fait, Dieu vous, vous conduit d'une manière tout à fait particulière. Ah bon, et c'est cela effectivement aussi que nous devons, c'est-à-dire que nous attendons à ce que Dieu puisse prendre le contrôle et c'est pour ça que je disais que on ne fait pas très, trop attention cette étape ici là si tu as le tableau je ne sais pas si tu peux l'avoir, mais euh, la justification, la sanctification et de la terre du saint c'est bon, si tu ne trouves pas, ils connaissent ça c'est très important que vous compreniez ça première étape, c'est qu'on appelle l'étape de la justification. Il faut que cette étape-là soit vraiment bien accomplie dans la personne. Est-ce que vous suivez bien comment c'est accomplie dans la personne Que la personne puisse vraiment passer par cette étape-là en étant vraiment aussi conscient. Et là je suis passé par là pour que tu passes à la deuxième étape. Parce que Dieu ne peut pas faire un travail à moitié. Il faut que le travail soit... Oh, ah oui, ah oui c'est si. Vous voyez derrière moi Oui, il faut que le travail soit profondément fait, mais vraiment fait. La justification, bon, c'est vrai qu'il a bien mis même ici, bien sûr, ici, même. Avec Luther, vous connaissez cela, mais... Seulement, on prend, c'est là pourquoi vous ne pas. Donc, l'état bézi, <rire> profondément fait jusqu'au racisme. cest justifier veut dire que la personne se rend compte, qu'en qu tout cas, tout ce que je pouvais essayer de pouvoir faire sur cette Satan, tout était vrai à l'échec. Et moi-même, je me suis, parce que frère et sœurs quand vous ne, n'êtes pas bien passé par ici, l'orgueil reste toujours quand même. Moi, et, vous savez, moi, je n'ai pas, pas été comme les autres. Hein. Bon, tu sais quand même, bon, bien sûr, je remercie le Seigneur qui a fait de moi un fils de Dieu. Mais en fait, tu ne reconnais pas que tu étais vraiment au plus bas. Vous voyez comment cet homme de Dieu, dans les livres, je crois que c'est Ephésiens, chapitre 2. Quand il parle effectivement pour nous montrer effectivement et que nous sommes nous devons être conscients de l'action de Dieu en nous pour que Dieu accomplisse son œuvre en nous parce que frère il ne peut pas faire quelque chose de à moitié pour dire bon il a fait un tout petit peu de choses il passe une la je vais à la sanctification non monsieur la justification doit être complète donc complète et complète au plus profond complète pour que tu comprennes maintenant L'importance de la deuxième partie, qui est donc la sanctification. Pourquoi Dieu est censé pouvoir me sanctifier Parce que tu ne vas pas chercher, frère, à te sanctifier toi-même. Parce que tu diras, mais tu ne peux pas le faire. Pour que tu aies besoin de cela. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Il dit et il observe ce que la parole de Dieu que vous allez faire avec. N'oubliez jamais Matthieu chapitre 13. La parole qui est tombée parmi les épines et celle qui est tombée parmi les pierres était la même avec la même puissance, parce qu'il n'y avait pas deux semences, une seule semence, donc la même avec toute la puissance. Vous qui a été sur les pierres, effectivement, qui n'a pas produit. C'était la même parole. Avec toute l'autorité, la puissance aussi. C'est vrai, même parmi les épines, effectivement. Qui a... Mais c'est pas que c'est. Le problème n'est pas la parole. Le problème est les lieux Amen. où tombe la parole. Amen. Amen. Amen. Ok, ok, ok. Oui, monsieur. Okay. La parole, elle produira à tout. Parce qu'elle ne peut pas, faire. ne dire, « Ouais, mais bon, comme elle est tombée, c'est que Dieu a échoué. » Non, non, non, non, non, non. Elle est arrivée à tomber dans la bonne terre pour prouver Amen. que Dieu ne peut pas échouer Amen. quand il envoie sa parole. Il doit atteindre son objectif. Oui, monsieur. Amen. Le problème, c'est toi. Je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui, ma soeur. Là. Éphésiens, je pense, chapitre 2. Nous, nous nous référions à cela pour que... Hum, regardez bien. <rire> Ici, verset 1, il dit, Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous avez entendu cela s'adressant aux Éphésiens. Vous comprenez Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Verset 2 dit, mais dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous avez entendu, non Il a dit vous, non Vous étiez, vous étiez, vous étiez. Et puis le verset suivant, qu'est-ce qu'il a dit Nous tous aussi. Donc, il s'est aussi inclus Reconnaissant que là, j'étais aussi là-dedans. Il dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois sur le convoitis de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme... Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses te rendre compte de ce qui s'est passé ici, mais profondément. Vous pouvez pas guénoqué en toi et oh non, vous savez, moi je suis une fille, moi je suis un fils de Dieu, saint, saint, vous êtes des chiens, les des chiens. Non, monsieur, j'étais un chien aussi. Alléluia, alléluia, oui. <rire> oh, mon frère et ma soeur, nous avons beaucoup de connaissances, mais nous ne sommes jamais entrés dans la chose qui nous avait été donc enseignée. Dans la connaissance, la justification, on connaît la justification, mais la justification n'a pas encore fait son travail en toi. Si la justification a fait un travail en toi, tu ne pourras jamais condamner quelqu'un. Vous voyez que vous condamnez les gens vous voyez que vous connaissez les gens, mais c'est parce que la n'a pas fait son travail pleinement en toi. Vous avez tellement jugé, vous regardez, vous jugez et vous faites effectivement le jugement. Il n'y a qu'un seul qui peut juger. C'est Dieu. Dieu, bien sûr. Parce que moi, je ne peux pas juger quelqu'un puisque c'est donc par lesquels il passe, je suis passé aussi, ça a été et ça n'a jamais été parce que tous ceux qui me pouvaient me voir aussi, ils me jugeaient aussi, A même la même condamnation que celui-là aussi. Mais comment ça se fait que moi j'ai pu maintenant être maintenant en dehors du jugement, que je me trouve ce que je suis aujourd'hui, parce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. Mon frère et ma soeur c'est pour ça il dit c'est si dit mais dieu qui est riche en miséricorde alléluia il est encore de son grand amour dont tu nous as aimé Merci. mon frère et ma soeur alors d'où viendrait l'orgueil dans mon cœur pour me considérer plus que celui-ci ou celui-là Parce que quelque part, nous n'avons pas compris. Il y a, parce que là, ce que j'étais parmi les déchets. Vous savez, si Abraham. C'est pour ça qu'Abraham, quand vous regardez de si, Abraham pouvait juste se regarder. On n'a pas entendu quelque part qu'on nous a dit qu'Abraham s'est mis à genoux, il a commencé à chercher Dieu, à invoquer Dieu, effectivement. Non, messieurs. Avant Genèse chapitre 11, je pense, Et on a seulement entendu parler de 6 Noé, tout cela. Vous vous souvenez Oui. C'est à partir de Genèse chapitre 11, quelque part, qu'on a dit que Dieu s'adressa Abraham, Dieu est à lever. Voilà. C'est Dieu qui lui a dit, mais quitte ton père, ta mère et ta patrie. Il pouvait se glorifier de quoi Rien. Par rapport aux autres. Rien. Vous savez, frères et sœurs, c'est absolument nécessaire que cela puisse vraiment entrer dans chacun de nous. Pour que nous comprenions aussi pourquoi est-ce que nous pouvons nous rassembler et être appelés des chrétiens. Vous portez un nom que vous avez pas le droit de porter. Parce que le chrétien vient de Christ. Christ vient de moi. C'est lui qui a dit que dans le rouleau du livre, il est donc écrit de moi. Je suis venu au oh Dieu pour faire ta volonté. Et pourquoi toi, tu t'es fait appeler ou tu t'appelles chrétien alors qu'en réalité, ce que Dieu demande que ça soit fait, tu ne le fais pas. Parce que celui de qui tu portes le nom, que tu as pris le nom pour te porter, il a dit dans les rouleaux des livres. Amen. Amen. Il est donc écrit... Je suis venu au Dieu pour faire... Ah, c'est pour ça qu'on nous dit dans Hébreu chapitre 10. Vous avez besoin de la persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous suivez, vous obteniez ce qui vous est promis. Ah oui, il est parlé de l'enlèvement. C'est là il faut accomplir la volonté de celui qui nous a appelés. Mais c'est lui dont nous portons le nom. Parce que pour que nous soyons identifiés, dont nous ayons aussi reçu les saluts. Le salut ne vient pas du nom. Dans les psaumes, je pense, euh, j'ai oublié les il dit Il est devenu mon salut. Vous connaissez les psaumes, hein? Qui est donc devenu ton salut L'éternel est devenu mon salut. Alors nous savons que les Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau. Parce qu'il a dit avant qu'Abraham fût je. Selon, madame, on peut dire mais comment vous pouvez dire ça. Mais il a dit lui-même. Qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Et l'éternel a dit à Moïse, dis-leur que le je suis... M'envoie vers vous. On ne peut pas voir de je il n'y a qu'un seul. Amen, Amen. Donc nous comprenons que les dieux puissants, c'est Jésus. Amen. Ah. Amen, Amen. Sans l'ombre d'un doute. Hein. Voyez-vous, les scènes écritures ça dit, elles démontrent elles-mêmes la vérité de la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons être beaucoup plus attentifs. Alors, nous retournons ici rapidement. Donc, donc nous sommes justiciés. Justiciés par quoi Mais par la foi en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire par la foi en Jésus-Christ Est-ce que nous devons bien saisir les choses pour ne pas que nous marchons avec avec une illusion de salut. C'est pour ça que la parole est prêchée. Vous ne changez pas, vous êtes toujours attiré par l'erreur parce que vous ne connaissez pas, effectivement, votre pedigree. Les jours où la maman aigle, que Dieu te bénisse, a quitté son endroit là-bas, le de haut du rocher. Il n'était pas venu pour aller s'aventurer, perdre son temps. Non, messieurs. Il savait que parmi là, les poussins, il doit y avoir le mien. Parce qu'il était mien ici. Quelqu'un l'a pris. Je suis pas allé chercher le poussin. Mais le mien. Et oui, madame. Le petit poussin, le petit poussin en cours, et les petits aiglons ne se rendaient même pas compte, effectivement, qu'il avait quelque chose de différent par rapport aux autres. C'est pour ça ne vous comparez pas. Amen. Hmm. Alléluia. Oh, je vois celui-là. <rire> Il réussit, il fait ceci, il a toujours des, des, des, des belles voitures, et moi qui suis croyant, je suis toujours en train de souffrir avec les tacos que j'ai. Apprends à apprécier les tacos que Dieu t'a donnés. Oui, Contente-toi d'abord de ce que Dieu t'a donné. Tu te compares lui, avec lui, l'autre. Mais si c'est ce que l'autre fait, il est un voleur, il est un escroc. Ça ne te montre pas. Toi, tu es un prince. Toi, tu es une princesse. D'abord, je vais quand même vous poser une question. Quand le roi des rois est venu dans ce monde, et passant par Marie, dans quel hôtel 5 étoiles avec un grand bazar avec un grand lit avec tout ça dans quel, dans quel grand hôtel on l'a accepté? tous les hôtels 5, 6 étoiles on dit mais d'abord eh, eh, comme habille, ah, tu es habillé tout était fermé Qu'est-ce que vous pouvez dire Oh mais Seigneur, quand je vois celui-là, il rentre, il va dans l'hôtel 106 600, 600 étoiles. Et, et moi, je ne fais que prier. Je, je, je, je ne suis même pas en train de demander l'hôtel des étoiles. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'hôtel des étoiles Non, mais qu'est-ce que tu vas faire dans l'hôtel même des étoiles J'ai mon lit chez moi. Amen, amen. À moins que je parte en voyage missionnaire. Non, je donne l'exemple. Hein? Bon là, je comprends que je peux hein, sauter quelque pas pour dormir. Mais j'ai mon chez moi. J'ai mon lit. Amen. amen. Eh ben, tu as besoin d'un frigo. J'ai mon frigo en bas. J'ai besoin de fruits pour tout dans la bouche. Chanel. Le magasin du coin, il me vend des grappins, des raisins. Si vous voulez. Je suis chez moi. Je dis, il dit, me viens mettre dans ma bouche. Pas de problème. Est-ce que vous comprenez amen, amen. Oh, oh Seigneur, oh Seigneur, mais il t'a donné quelque chose de merveilleux, que tu as. Le peu que Dieu t'a donné là, il t'observe pour voir comment tu vas agir. N'enviez pas les autres. Ça, ce sont les paï ouais. païens. D'ailleurs, il nous l'a dit lui-même. Ne dites pas, de quoi je serai vêtu Oh, qu'est-ce que je vois Il a acheté une robe de, avec des, des je ne sais pas moi, quand je le vois, il est parti au magasin, je ne sais pas moi comment le magasin, ah là là là là Je ne sais même pas, moi je fais un job où je ne vais même pas moi, je, me suis dit, je me suis dit, même si tu as une robe de 5 euros. Frère et soeur que, que, que l'autre achète une robe de 120 euros ou bien même de 250 ou de 600 euros mais c'est seulement le même corps non quand il va porter la robe de 600 euros son corps va dire oh que tu il va même pas parler son corps est se muet et toi qui as acheté de 5 euros tu as épargné 595 hein voilà. Puisque ton compte ne dit pas merci si avec 600, je l'offre 200 ou même 2 euros. Je garde combien 598. C'est ça, non Pour nous, c'est quelque part, les le jour Dieu, vous regardez comme le proverbe le dit, comme hein? les fourmis, lui, quand ils travaillent. Vous aimez les lapidés, oh j'ai vu oh, j'ai vu, je suis passé dans ce magasin là-bas, j'ai vu les chaussures. Mmh. Combien 350. J'ai fait un job, il faut. Mais mon tu fais un job, on te paye 400 euros. Tu vas acheter une chaussure. Je donne un exemple, je ne sais pas pourquoi je suis de la main. Une chaussure de 350. Cinq jours après, d'ailleurs vous connaissez comment sont le serment Une fois qu'elle a apporté ça, elle est venue à l'assemblée une fois, deux fois, même dimanche, il dit Ah non, tout le monde a vu. Tout le monde a vu tout le monde a vu. Il dit Mais si tout le monde a vu, qu'est-ce que tu veux Oh, je veux quelque chose que tout le monde n'a pas vu, mais ils ont trop vu. Même ce que tu vas acheter, ils vont le voir. Alors, vous savez ce qu'il faut faire Eh bien, tu achètes, tu couvres ça, quand tu manges, personne ne voit. Alléluia, merci Seigneur. Parce que quand tu achèteras, on verra. Tu rentras, je vais acheter ce que les gens n'ont pas vu. Et on verra quand même. Et puis après, ça. on ne sait plus très bien où est-ce qu'on va les mettre. Est-ce que vous comprenez Il fut un temps où quand nous avions une paire de chaussures, on pleurait, oh, Seigneur. Mais Dieu, quand vous a donné des paires de chaussures aujourd'hui parce que vous savez, enfin bref, je dois de là-bas. C'est nécessaire, frère, que nous sachions, pour l'amour de Dieu, apprécier ce que le Seigneur Amen. fait pour nous. Ne pas te comparer avec le voisin ni la voisine. Mais compare-toi avec. eux. C'est ça qui fait de toi un prince. Qui fait de toi une princesse. Oui, monsieur. Vous savez que Dieu sait habiller les gens. Vous donnez tel titre. Oh, grand tailleur, grand couturier, grand ceci cela. Mais s'il y a un grand couturier, ça doit être à Dieu, non? Le, le grand artiste. Quand il fait quelque chose de beau, c'est vraiment beau. Amen, amen, amen, amen. Et on peut tout faire et copier comme on peut tout copier, mais ça ne pourra jamais égaler ce que Dieu a fait. Amen, amen. Il a dit Pourquoi vous inquiétez-vous de quoi nous serons vêtus Il a dit, mais... il a dit Voyez le liste de chants. Vous vous souvenez Matthieu chapitre 6. C'est ça, hein Juste on, on lit cela et puis on revient vite pour terminer quand même cela aussi. Et puis bon, on tourne un peu dans Matthieu que nous avons lu. Euh, oui, nous avons lu Matthieu oui, Matthieu chapitre 6. Voilà. Verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et les corps plus que le vêtement? N'est-ce pas vrai? Alors, regardez très bien ici, il dit, je crois que verset, verset 28. Et pourquoi vous inquiétez? Le verset, vous connaissez, on descendre dessus, non? Je vais seulement courir vite. Et que Dieu me pardonne. Je vais dire seulement un peu plus vite, pour un peu plus bas ici, pour que, pour que vous puissiez pas rester longtemps. Vous connaissez, non Verset 28, dit Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez, vous entendez Comment croissent les l'hélice de champs Il ne travaille ni ne file. Donc Dieu nous montre que c'est lui qui rêvait. On parle de travailler de filer. Beaucoup, non? Alors il dit mais il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'entre eux. Maintenant il dit mais si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs. Alors vous voyez bien la manière quand même dans un champ les fleurs, les couleurs, les motifs, les ceci, les cela. Tous les hommes ici copient ce qu'il y a dans la nature. L'homme ne peut pas crier, l'homme ne peut que voir que ce qui est dans la nature. Donc Dieu dit que c'est lui qui rêvait, donc qui habille l'herbe de choc. Voyez voir les couleurs commencer. Voyez voir, il me, dit, mais, il, me dit que, il me dit, mais si Dieu révèle ainsi l'herbe de champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, mmh. ne vous vêtira t il pas à plus forte raison, genre de peu de foi Je vous l'avais dit le fois ici, non <rire> J'ai dit, vous n'avez jamais prêté attention. Vous n'aimez pas vous chercher à vous battre pour, oh, je vais être peu. Plus... Frères et sœurs. Ce sont les païens qui veulent faire la concurrence entre eux. Aujourd'hui, je mets telle robe pour montrer que j'ai la meilleure par rapport à, à la voisine ou bien au collègue de travail. Frère Saint, il faut ça, qu'il y ait un tel esprit. Je parle aussi des hommes aussi. Hein? Donc, Il faut qu'on puisse avoir et, et tel costume, telle chaussure, tel ceci. Parce que quand je passe, vous vous rendez compte que vous allez dans la maison du Seigneur avec un esprit diabolique dans votre pensée effectivement amen, amen. pour montrer les vêtements que vous avez les chaussures que vous avez et les sacs en main que vous avez et tout ce que vous avez fait comme des perles j'en sais absolument rien même si vous mettez des perles ça va changer quoi chez vous voyez vous <rire> ne vous fâchez pas mais bon, <rire> parce qu'on on sent qu'à ce moment ça diminue parce que quand on commence à toucher ce qui touche aux hommes et aux femmes, alors voyez-vous, la, la colère commence à devenir, même si on dit, Alléluia, mon voit qu'à l'intérieur, ça s'est fait sur le des devient un peu fermé. Il n'y a plus la chaleur qui était là, ah, gloire à Dieu. Parce que là, on dit, oh oui, oh frère, il ne faut pas aller trop loin. Hein, Seigneur, aide-la à revenir sur d'autres sujet. C'est ça un peu le problème que nous avons, en fait. C'est ce que, que Dieu cherche à pouvoir vous faire comprendre que Comment vous pouvez passer maintenant. Amen, Amen Sanctifie les pas Qu'est-ce que c'est que la vérité C'est ce que nous entendons Amen, Amen Parce que si ça c'est complet Tu ne vas pas t'ennuyer Tu vas aimer Le Seigneur parle encore Que je sache les défauts que j'ai Parce que tu veux plaire à Dieu Si ça commence à te déranger quelque part, ce qu'ici, ici, ça n'a pas encore été complet. Oui. Vous savez pour quelle raison que Dieu nous aide pour le temps Parce qu'ici, vous savez ce qui s'est passé ici Quand tu as dit, oh Seigneur, de tout mon cœur, tu dis de tout ton cœur, oui. je t'accepte que tu prennes ma vie parce qu'elle ne vaut rien, c'est la vie d'un chien, c'est la vie d'une chienne. Oui. C'est comme ça que moi j'étais. Oui. Donc tu as reconnu d'abord, parce que si tu n'as pas reconnu que tu étais un chien, que tu, tu, étais, une, tu étais une chienne, c'est que tu ne peux pas bien passer par ici. Vous vous souvenez Je vous ramène quelque chose. Vous dites quoi Parfois, les frères, ils non, non, non, non, non, non. Jean 8. Il dit, verset 30, il dit aux juifs qui avaient cru. Parce que les juifs ont cru, il m'a dit, dit Ah, nous croyons, nous croyons, nous croyons. Il s'est tout maintenant vers les juifs qui avaient cru. Il leur dit si vous vous demeurez dans le parole. Vous êtes vraiment... Merci. Et qu'est-ce qui va se passer Vous connaîtrez oui. la vérité. Oui. Et la vérité, vous... Ça franchira. Oui, monsieur amen, amen. Parce qu'ici, encore l'esclavage. Oui. La chair est encore là. Maintenant qu'ils ont répondu... Ici, ah! tu nous traites de qui Nous n'avons jamais été des enfants bâtards et légitimes. Vous avez l'orgueil. Nous avons toujours été enfants d'Abraham, parce que c'était d'Abraham l'orgueil de Dieu. Nous, nous connaissons pas. Qu'est-ce que tu as dû nous dire Moi, de toute façon, ça fait déjà 1840 que j'ai accepté les années comment on parce que tu vois. Ça, c'est pour les bébés. Oui, c'est bon pour les bébés. Mais depuis 1840 jusqu'aujourd'hui, regarde bien ta vie. Tu es la personne qui dit « Oh !» S'ils avaient connu, ils ne seraient jamais comme ça. Vous connaissez Simon avec la femme pécheresse, là, la femme du péril Simon, Simon était là, Simon. Oh, si cet homme connaissait qui était la femme. Vous connaissez encore Lui se sentait tellement. C'est comme ça que vous êtes ben, ben, ben. Oh, et si... si. Nous, dans notre régime, dans notre temps. Dans votre temps. Dans votre temps. On vous a donné des choses qu'il ne fallait pas, des colocains de sauvages, qui ont fait de vous des idolâtres aujourd'hui. Vous commencez à aimer un homme plus que Dieu. Et vous dites, ah non, très tranchant, nous avons reçu des messages. Il fallait nous voir, mais quel feu vous aviez. Le feu qui a conduit à l'idolâtrie. Mon frère, mon frère et ma soeur. Le feu du Saint-Esprit me conduit à Christ, monsieur. Amen. Non, monsieur, pas un autre. Amen. Je vous donnerai les consolateurs. L'Esprit de vérité, qu'est-ce qu'il va faire Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Je suis la vérité. Amen. Amen. Frère, ne jouons plus avec les choses de Dieu. Il ne s'agit pas d'être là pour qu'on puisse te choyer, te supplier pour pouvoir, non, non, non, non. On ne doit plus perdre ce temps, frère. <rire> Il faut que la nature, chaque semence produira selon son espèce. La parole doit être prêchée pour que ceux qui sont de Dieu viennent à Dieu. Ceux qui sont délivrés, ah bah, Sortent effectivement des rangs parce que quand Dieu est en action quelque part, c'est sûr et certain que bon, il y a quand même une attraction. Mais le Seigneur dit, ne reste pas là. L'attraction c'est les signes, c'est pour que les gens voient qu'il y a quelque chose et puis ils sont attirés. Et quand les gens sont attirés, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, la parole doit être annoncée vous vous souvenez avec les Seigneur vous avez encore du temps vous vous souvenez avec lui bien sûr pendant qu'il avançait les miracles se faisaient le 70 encore bien sûr que oui maintenant il est arrivé un moment où oui, et les juifs et les disciples tous ensemble il a dit une chose <rires> C'est lui qui ne mange ma chair. Mais ne boit mon sang. Et puis, il dit, ma chère, j'aime toujours cette parole. Ma chère, Il n'a pas dit comme je dit, ma chair est vraiment une nourriture. Et mon sang en moi est vraiment un breuvage. Il faut être fort pour tenir. Frère et sœur, vous pensez que marcher avec Dieu, c'est comme si, oh, mais c'est, c'est de la facilité de voir des comme tout le monde. Non, monsieur, ce chemin n'est pas un chemin de masse. Parce que ceux qui trompent les gens, oh, parce qu'il y a beaucoup de mots, les chemins n'est pas un chemin de masse, c'est individuel. Le Seigneur n'a pas appelé la masse, il a appelé des individus. C'est pour ça qu'il est toujours exigeant. Il observe effectivement, paf, maintenant il doit éprouver. Amen. Si vous ne mangez ma chérie et mon sang, ses propres disciples qui ont marché avec lui. Comment ça, à murmurer Qu'est-ce qu'on vous disait C'est de la folie maintenant. Il se prend plus que Moïse. se prend plus qu'Abraham. Puisqu'il nous dit que si quelqu'un... garde ma parole, il ne verra pas en la mort. Effectivement, vous connaissez cela. Non, il ne nous à pouvoir manger. Il n'a rien dit. Il dit mais... Et cette parole ne vous scandalise-t-elle J'aime Dieu. Hein Amen. <rire> et puis là je dis, mais mes paroles sont donc esprit et vie. Vous savez, frère et soeur, l'homme charnel, si longtemps qu'il est charnel, il va tout faire pour que la chair puisse plaire. Il ne pourra même pas saisir les choses spirituelles. Vous pouvez le prêcher, vous pouvez tout ça. Il sera toujours dans ses émotions en fait. Mais jamais dans la réalité de la chose. Parce que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. Oh, pour que tu sois spirituel, <rire> qu'est-ce qu'il faut? <rire> pour que tu sois spirituel, qu'est-ce qu'il faut? Il a dit à Nicodème, « Ce qui est cher est cher, ce qui est esprit est esprit. » Vous vous souvenez de la question de notre frère de notre frère Gislin. Amen, Amen. Amen. Vous vous souvenez encore Nous avons voulu en même temps que la question de notre frère Zilia je pense aussi. Vous oui. connaissez ce qu'ils ont dit, mais donc ceux qui étaient dans les temps anciens là n'étaient pas des vrais. beaucoup aimé cette partie n'étaient pas des vrais adorateurs. Ils étaient des adorateurs. Mais des vrais adorateurs. Alléluia. Ah, ah. ah, ah. Amen. Ah, ah. Oui, messieurs, de vrais adorateurs à ah, un. Ah. Pourquoi Parce qu'ils adoraient dans l'ombre. Okay, okay, okay, okay, okay. okay. La réalité est en Christ. Amen. Donc nous sommes de vrais Amen. adorateurs Amen. parce que nous avons maintenant la réalité. Alléluia. Dieu est donc esprit. Bien. Donc si Dieu est esprit, ses ah ben, enfants doivent être aussi... Oui, bien sûr que oui. C'est pour ça qu'il a dit que si quelqu'un si quelqu n'a pas l'esprit de Christ, donc il ne lui appartient, bien sûr que non. Tu peux avoir ton esprit à toi, bien sûr, mais avoir l'esprit de Christ, c'est tout à fait différent. Parce que quand tu as l'esprit de Christ, alors on peut t'appeler chrétien. C'est vrai, non Pour quelle raison Il a dit une chose très importante, notre maître. Je reviens encore ici pour rapidement. Il a dit une chose très importante, notre maître, effectivement, dans Jean 14, il dit ceci, mais c'est lui qui croit en moi. Les œuvres que je fais, il le fera. Bon, c'est important, mon frère et ma soeur. Et vous comprenez, parfois, quand on lit les scènes d'écriture, on a l'impression que ça appartient simplement à ceci, à cela. Non. Et quand, comme j'ai dit par exemple, c'est pas dit, mais la Bible dit qu'à mon nom ils chassent les démons. Ils imposent les mains aux malades. À qui est-ce que le Seigneur s'est adressé aux pasteurs, aux évangélistes uniquement, aux docteurs, aux prophètes, aux prédicateurs C'est ça le grand problème. En fait, un, uniquement aux frères Non. C'est parce que ce qu'on qu fait des catégorisations dans notre esprit. Parce qu'il a dit voici, c'est écrit, hein? les miracles. Qui accompagneront les pasteurs, les docteurs, hein, les prophètes, les apôtres et uniquement les frères. Quand vous dites non, il faut les dire sincèrement. Il a bien dit :« Voici ». Je me demande Oh frère, il faut une révélation. Quelle révélation veux-tu que, que nous puissions avoir sur ce qu'il a si parlé clairement donc sait parfois, on se pose bien la question parce qu'on cherche tout. Ah, il faut, il faut, il faut dire, mais, mais ici c'est écrit, il dit, mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous voulez que je vous rappelle quoi Toi, tu as cru Oui, frère. Ah eh ben c'est pour toi. Amen. Frère. Et puis là, il a dit, mais c'est lui qui croit en moi. Le œuvre que je fais. Il le fera aussi. Ce n'est pas réservé au prophète ni au porte, non. mais à tout un chacun. Amen. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Amen. Pourquoi, monsieur Parce que l'Esprit de Christ, c'est Christ en toi. Amen. Amen. Eh oui. Que vous soyez silencieux, c'est bien. Mais frère, mais c'est parce que vous ne comprenez pas. Amen. Le Saint-Esprit. C'est la vie de Jésus-Christ notre Seigneur qui revient. D'ailleurs, je vais vous poser la question. Les jours la Pentecôte, ils étaient simplement 120 frères. Non. Je ne sais pas, parce que Dieu a écarté les sœurs, il dit, écartez-vous, écartez-vous. Rien que les frères qui sont là, je remplis tout là-dedans. <rire> Qu'est-ce que l'écriture nous dit? Même Marie était là. Okay, okay, okay, okay. On lui dit bien, les femmes, donc les sœurs étaient là et Marie. Amen, donc, Amen, Amen. écoutez très bien, s'il vous plaît. Le même Saint-Esprit, avec la même puissance, Amen. est descendu sur les femmes comme sur les frères. Alléluia. Bien sûr, monsieur, bien sûr, madame. Bien sûr, monsieur, c'est le même Seigneur, dans ma soeur et dans mon frère. Parce qu'il qui nous sommes. Ah, il n'y a ni homme, ni. Merci, monsieur. Pour quelle raison dit-on cela Parce qu'avec l'Esprit de Christ, nous formons le corps de Christ. Amen, Amen. Alléluia. Ah, que Dieu nous aide. nous accorde le soutien dont nous avons tellement besoin. Ah, oui. Il est temps qui court parce que je sais que vous devez donc partir. Mon grand amour, petit un petit peu, votre chose là, c'est peut-être, frère, j'achète un peu. Un, peu. Et... un petit peu parce que vous n'avez pas chaud, peut-être c'est moi-même. Ah, non, non, non, restez. Je crois que c'est les lampes qui sont... Euh. <rire> bon, de temps en temps, ça fait du bien. Ils sont très, Ils sont très gentils d'avoir... Donc, nous réalisons qu'effectivement qu il faut que cette partie ici, la justification, soit complète. Et quand elle est complète, c'est à ce moment-là que toi au plus profond de toi-même, j'avais que vous saisissiez cela, mon frère. Tu ne désires plus être comme tu es. Tu désires être comme lui veut que tu sois. Vous voulez un exemple vous voulez l'exemple L'unique Éthiopien. Alléluia. Amen, Amen. Cet homme lisait les Écritures, effectivement. Voilà. Il lisait, mais ça brûlait, ne comprenait pas, Dieu aime les hommes sincères. Amen. Voilà qui prend Philippe, effectivement, il envoie là sur le chemin. Il lui explique bien. Tel, tel, tel, tel, tel. tel. Dieu est bon. Hein? Oui. Et il voit le monsieur. C'était un croyant qui venait de pouvoir des choses. qui rentrait là-bas. Il a fait son chemin parce qu'il voulait aller adorer Dieu. Sincère. Il lisait les Écritures. C'est pour ça que Philippe lui dit Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis Il dit Mais si quelqu'un me l'explique, comment pourrais-je comprendre Déjà, c'était un signe de simplicité. On lui dire Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux me dire Moi, je connais, je connais, que je, je viens de l'école des rabbins, de, de ceci et de cela. Je connais. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre d'abord Qui okay, es-tu donc D'où viens-tu d'abord Non, monsieur. Il y a des signes qui témoignent qu'on est un fils de Dieu. La manière dont on réagit, en fait. Vous savez, il y a l'humilité véritable que Dieu donne à quelqu'un Et l'humilité fabriquée que vous vous faites Quand c'est vraiment Dieu qui l'a fait, c'est qu'il a ôté quelque chose à l'intérieur C'est le travail de l'or Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec passion et ses désirs. C'était qui dans Galates, chapitre 5 Là, Élisée dit, mais... <rire> il dit, mais c'est aussi qu'il l'invita à s'asseoir avec sur le Et puis il dit, mais de qui les prophètes parlent-ils ainsi Il dit donc les des gens, je pense qu'il entend les aïe. Et là-bas, il dit, maintenant, Philippe commença par les Écritures. Mmh. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, bah, pas par autre chose. Non. Oh Alléluia. Par toujours. Écritures, c'est pour ça que on pouvait dire dans le Saint-Livre de dit, mais que disent donc les Saintes Écritures? Que disent donc les Saintes ah. Alors il vous commence et au travers il lui montra effectivement. Qui était et comment ils se sont passés, effectivement, jusqu'à lui montrer que c'est ce Jésus-là dont on a eu à pouvoir annoncer, effectivement, il s'agit de lui. Donc cet homme écoutait avec attention. Quand on lui a parlé de l'accomplissement de ces écritures en Jésus-Christ, notre Seigneur, il y a eu une explosion. Et les chats continuaient et Philippe parlait, mais l'homme était déjà convaincu. C'est ça, c'est ça il était convaincu, Amen, Amen, Amen, Amen. Amen. Et il dit mais il dit mais il suis. mais il y a Philippe parlé, mais l'homme était convaincu c'est l'homme qui dit à Philippe Amen. il dit ici si, aiaiaiaia il dit mais voici donc Amen. de l'eau Philippe n'a pas dit il faut que tu sois de l'eau pour te baptiser, mm. non, non, non, non, non, non, non. lui-même, lui lui-même il dit voici donc de l'eau yes. qu'est-ce qui empêche mm. que je ne sois bah, baptisé bien. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, amen. ça vient du cri du cœur. Oui, ça, c'est important. Amen. Ça vient du cri du cœur de la personne. Parce sentir, concerné, monsieur. Là, est amen. Amen. Amen. Il dit Mais là, c'est moi. Il n'a pas attendu. dire, Je vais poser la question à X. Et... Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non c'est Dieu qui l'a rencontré. Okay. Il parlait avec lui. La même chose que Saül sur les des tasses. Sur le chemin, quand il a dit Mais qui est tu Seigneur Il n'a pas dit Je vais voir des rabbins. Je vais voir. Non, non, non, non, non, non. Sur place, l'homme a été convaincu, monsieur. Amen. Oui. Amen. Amen. Oui, monsieur. Et toi Et toi Parce que c'est à ce moment-là, effectivement, dit En tout cas, Seigneur, je dois, je dois, ça c'est important. Je vais quoi Je vais mourir. Cela que le baptême devient important pour toi. Mais si tu meurs, il faut que tu ressuscites. C'est sûr et certain. C'est pour ça que quand l'adorateur allait adoré Et il a mené l'agneau vous savez quand on tuait cet agneau donc la vie de l'animal en principe il était censé pouvoir revenir sur l'adorateur parce que pour qu'il obtienne effectivement le pardon parce que sans effusion de sang il n'y a pas de pardon c'est toi qui as péché donc ton sang doit couler mais tu es allé prendre un innocent pour mourir pour toi est ce que vous, vous suivez frère Amen. on prenait un, un agneau innocent pour mourir à ta place Et est ce que est ce que vous comprenez cet échange là d'abord comment dieu en fait Il dit que un innocent oh un innocent ne doit pas mourir mais <rire> c'est toi qui as péché c'est toi qui dois mourir. Je veux que nous rentions un tout petit peu pour que vous puissiez comprendre. Parfois quand on passe vite. En fait, la personne qui doit mourir pour Dieu, c'est les coupables. Dieu ne peut pas faire mourir un innocent. Il est bon. Sinon, il ne peut pas faire mourir un innocent. Il doit faire mourir coupable. Oh Dieu grand. est grand. C'est pour ça que vous devez comprendre, je parais longtemps, que Jésus le Christ, notre Seigneur, a fait l'échange. Mm -hmm. Lui, innocent, pour qu'il puisse mourir, il fallait qu'il prenne son innocence, les passer à toi. Que lui maintenant prenne ta culpabilité sur lui. Autrement, il ne pouvait pas mourir. C'est pour ça qu'on nous dit que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. La justification veut dire que c'est comme si tu n'as jamais. Donc tu es... Et donc un innocent est mort à ta place, à toi. Il n'a jamais rien fait. Oh Dieu est grand. Amen. Mais à cause simplement du grand amour. Non, non, non, non, non. Frères et sœurs, non. C'est pour ça que dans les jardins de il disait si cela était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux. Mais ce que toi, tu veux. Vous vous rendez compte, frère, que, est, que Dieu est miséricorde de nous, en fait. C'est pour ça que je dis, vous n'arrivez pas à apprécier la grandeur et la valeur de ce que notre Seigneur a fait. Vous jouez beaucoup la comédie. Je l'aime, je l'aime. Vous savez, je vais vous dire vraiment la vérité. C'est cantiques ici sur la fin dit je l'aime je n'ai jamais arrivé à pouvoir le chanter jusqu'à la fin moi ici, oui je vous dis la vérité Dieu m'est témoin, c'est pas d'aujourd'hui depuis toujours, parce que je me suis posé la question, non que Dieu ait pitié Frère, je sais pas, je sais pas, je sais vraiment c'est moi, c'est moi parce que vous devez bien on doit bien réfléchir mon frère et, et c'est poser la question vraiment, parce que ce que le Seigneur a fait pour toi et pour moi non je crois que je ne sais pas à quel moment nous pouvons arriver à pouvoir apprécier et réaliser les jours où nous réaliserons cela nous cesserons d'être des comédiens parce que vous le savez on joue trop la comédie dans ceci, même quand on chante comme cela, on, on est seulement vos émotions, l'onction. En fait, vous n'entrez pas dans la chose. Vous ne vous sentez pas vraiment concerné, qui est vraiment vrai, parce que le jour où vous réaliserez évidemment ce que Christ a fait pour vous, vous n'aimerez plus jamais quelqu'un d'autre plus que lui. Vous ne vous battrez plus jamais pour les hommes. Vous vous battrez seulement pour un seul. C'est lui-là qui a payé pour toi. C'est la vérité. C'est parce qu'on n'a vraiment on on a, on a pas réalisé ce qu'il a fait pour toi, mon frère, ni pour nous. Ces hommes-là qui ont pu arriver à pouvoir réaliser ce que Christ a fait pour eux dans leur vie, ils ne pouvaient plus jamais plus vivre pour eux-mêmes. Regardez-vous, vous battez avec celui-ci, vous bavez celui-là, vous insultez celui-ci, vous insultez celui-là, ceci et cela. En fait, je pense que si réellement Christ est en nous, on ne s'occupera plus de quelqu'un d'autre. Si ce n'est que de nous-mêmes, pour plaire à Christ en fait. Amen. Il n'y aura pas de combat entre frères, peu importe ce que le frère peut me dire, qu'il m'insulte, qu'il critique, qu'il parle de moi, qu'il me donne les de il n'y a pas de problème pour moi. Amen. Parce que moi je comprends. D'ailleurs, si quelqu'un m'insulte, me de tous les noms. Mais ben, il a raison. Mais c'est vrai. Je suis un homme, vous savez, c'est la vérité. D'où je viens, moi J'étais un chien. Donc, toutes les insultes, ça, ça, ça, ça, ça claque bien. C'est vrai. Tu es ceci, tu es cela, tu te prends pour ceci. Tu as... ben, oui, c'est ce que j'étais. Donc, tu insultes bien la personne qui vaut. Ça peut te faire du pas problème. C'est cela, effectivement, et c'est vrai, mon frère et ma soeur. Pourquoi je dois courir après quelqu'un qui m'a insulté Il a raison de m'insulter. Vous savez, je vais vous montrer quelque chose dans les scènes d'écriture. Peut-être je vais m'arrêter là. <rire> que Dieu te bénisse. Oui. Les autres sont déjà fatigués, pressés. Ils doivent rentrer chez la maison. Vous savez, quand David fouillait, il y en avait un qui a commencé à pouvoir l'insulter. Vous connaissez cela, non Insulter un, un homme selon le cœur de Dieu. Peu importe ce que David avait fait. Mais Dieu n'a jamais rejeté David. Ce n'est pas toi qui vas commencer à porter des jugements sur David. Je parle de David. Hein, sinon on va dire, ah, non, non. Mais regardez bien, il est vraiment sorti. On a commencé à le pourchasser, effectivement. Et puis il y en a un de la fille, je crois que c'était Chimé, la fille de, de, de, de, de, de, de la famille des Saïlou, de Saul, de Saïd, il a commencé à l'insuite. Ah, ouais, tu as pris le trône de mon père, j'étais même des pieds. Ah, là, là, là! Tu es maintenant maudit, tu t'envoies, effectivement. Et puis Joab, qui était à côté, donc les il prend les pieds, dit, mais di, il faut que je coupe les Oh !» Un homme de Dieu, vous savez, et ça je vous l'ai dit, c'est vrai, ne jouez jamais avec lui. Vous savez. Vous pouvez faire des choses et mais quand c'est un oint de Dieu, ne, ne faites jamais l'erreur, ni de l'insulter, ni de le critiquer, Amen. parce que Dieu ne vous laissera Amen. pas. Amen. Il a Amen. toujours dit, ne touchez pas à mes rois. Il ne Amen. va pas vous laisser. Amen. Avec Amen. Dieu. Oh. Mais vous savez ce que David a dit Il dit, non, laissez-le, ce que c'est Dieu qui lui a permis. C'est que cet homme était spirituel. Il savait effectivement ce qui, qui se passait. effectivement Voyez-vous, je, je, je crois que je voulais donner aussi un exemple. Mais regardez par exemple, cet homme ici, Jacob. Jacob, il était aveugle. Son fils Joseph, il vient avec ses enfants. Il met les nés à la main droite. Et les seconds à la main gauche. Pour qu'il puisse bénir avec la puissance de ici. Il place bien et son père était aveugle. Il s'avait bien il dire, mais qui sont ces enfants Il dit c'est celui-ci, c'est celui-ci. Il dit Il prend la main de papa, donc la main se pose là et puis autre main ici. Et puis il dit, mais papa maintenant béni, parce que c'est l'ici c'est l'aîné, l'autre là c'est le second. Et papa était aveugle. Il regarde son père qui soulève la main droite. Amen. <rire> du fils aîné. Parce que comme ça qu'on bénit l'aîné sur la main droite. Il soulève sa main droite du fils aîné. Et la place sur les épaules. Ça me gauche la place sur alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. Aveugle, s'il vous plaît. Oh, alléluia, alléluia. Joseph crie, Père, pas comme ça. Améliia. Tu as fait une erreur, Père. Oh, <rire> Parce que tu as fait, je vais te montrer comment faire. Tu as fait une erreur, Père. Chaque homme, tellement si calme. Amen. Il Fils, je le sais, alléluia, oh frère, gloire à Dieu. »« Ah oui, mon frère Seigneur, et ma soeur. Dieu sait ce qu'il fait. »« Mais quand vous touchez un oin, n'oubliez pas ce que vous entendez, vous le pirez. » Avec Dieu, il va te laisser le temps comme si tu remarques effectivement que rien ne se passe. Je termine par là. Vous vous souvenez des Amalécites Lorsque le peuple de Dieu passait son chemin, ils ont même proposé, mais on peut même acheter vendre dire, non, vous ne passerez pas par ici. Dieu dit, bon, détournez le chemin. Les années ont passé, oh nous avons nous avons fait voir, nous avons. Et puis vous pouvez passer ici, que nous avons Dieu, effectivement. On les a prouvé que moi quand j'ai dit. Ils sont passés. Et Dieu ne disait rien. Mais le temps est arrivé où Dieu dit, je me souviens de ce que Amalek fit donc à Israël, mon peuple. Maintenant, lève-toi, toi, toi Saül, avec l'armée. Allez-y là chez les Amalekites. Donc il dit, quand tu vas arriver là-bas, n'épargnez ni bœuf, ni brebis, ni roi, ni rien, même pas un bébé qui est encore à la mamelle. Nourrissons, hein Il dit, tu couperas les nourrissons par l'épée, tu détruiras tout du tout, tout Oui Dieu, quand la colère de Dieu s'enflamme, au temps de la colère, messieurs, personne ne peut l'estomper. Nous devons connaître. Le Dieu que nous servons Que Dieu vous bénisse Lève-nous, nous allons prier Mon Dieu Est si bon Il prend bien Soin de moi Ce Dieu Si fidèle C'est Dieu qui Pense à toi I'm mm -hmm.